Mutilé, tué, décimé. Ennemi dans la zone, tiré à vue. HCXD paré au lancement. Spectre éliminé. Oh, on en attend. C'est à en approche. Colis stratégique en attente des ordres. Blackjack à terre. Demandez, périmètre établi à dix mille pieds. Reaper démonté, Drône. vérification de mi-parcours effectuée. Drone en attente d'ordre. On du à terre. Zacom, il me faut l'aide d'un drone Virage en front. Attention. HZ-XDF est repéré. Énergie du drone à 50%. Énergie du drone à 50%. Retour à la base. D'ACOM envoyez le ravitaillement. Ravitaillement là. Ici Ruiz, demande déploiement L Storm. Confirmation. Allez. Bien reçu. à terre. Sigouiller, la Jack à son compte. Et lancé. Win HS. Ennemis armés en vue. Colis stratégique en approche Guerrier liquidé Pointe de choc chargé HVXT ennemi dans votre secteur D'art bien déployé. Menace, le monde vous regarde, ne le décevez pas. Colis le... stratégique allié en approche. Les Storms, alliés, en approche. Cible battue Cerberus, allié en approche. Les Black Ops en action. Il n'y a rien de plus impressionnant. La brutalité aveugle. C'est la victoire assurée à chaque coup.